Conducteur et isolant électrique. Définition. Un conducteur, c'est un matériau qui laisse passer le courant électrique. Un isolant, c'est un matériau qui ne laisse pas passer le courant électrique. Voici le circuit qui permet de faire des études. En photographie, voici le schéma correspondant. Si la lampe ne s'allume pas, le matériau, l'objet, est isolant. Si la lampe s'allume, le matériau, l'objet, est conducteur. Testons différents matériaux, objets. Dans l'air, vérifiez le circuit, dans l'air donc. Puis, une pièce de monnaie. Maintenant, un cure-dent en bois. Une équerre en, en plastique. Un verre, une simple feuille de papier et lame de ciseaux en acier. Un crayon à papier, le contour en bois. Maintenant, essayons avec le difficile à faire, donc avec la mine à l'intérieur, la mine du crayon à papier qui est en graphite. Il faut arriver à faire le contact avec le graphite. Voilà. Un trombone. Voilà.